De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses. Mon nom est Kara. C'est ici que tout a commencé. La forge du monde. L'endroit où tout finit. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire leur repas. Voilà Alice, tu dois t'occuper d'elle. Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. La société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. Je m'appelle Marcus, et tout comme vous, j'étais un esclave. Merci, Marcus. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai repris ma liberté. Je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. Enfils toi tout Je connais quelqu'un qui peut. Des machines, je peux vous conduire. C'est trop tard, Kara. Sauve-toi, sauve Alice. Mon nom est Kara. Je m'appelle Connor. Mon nom est Marcus. Ceci, Ceci est notre histoire. histoire. Et salut tout le monde, c'est On se retrouve donc pour l'épisode numéro 2 de D3 Become Human juste avant je vous ai mis le trailer dans l'épisode 1 euh, je vous avais dit que j'essaierais de vous retrouver le début et euh, ben, j'ai pas trouvé Donc, euh, j'ai pu vous mettre le trailer du jeu comme ça vous voyez un petit peu à quoi vous attendre, vous allez voir que ça bouge pas mal et euh, quand j'ai lancé le jeu ben, voilà ce qu'on m'a proposé offre spéciale Cyberlife votre test Android ST200 vous manque nous vous proposons une offre unique recevez une toute nouvelle Chloé gratuitement ça vous intéresse on va dérouler alors, hop. Bonjour. L'expérience des trois, vous souhaite la bienvenue. Je suis qui vous lira. C'est ce que je vous disais, ce que vous n'aviez pas pu voir au début, donc vous avez cette hôtesse au début, donc elle vous pose des questions, elle vous pose tout un tas de choses. Donc on a continué notre partie et euh, donc comme je l'ai expliqué, elle m'avait demandé moi à la fin de ma partie si je voulais bien la libérer, je l'avais libérée, donc là on me l'a remise. Donc c'est une actrice qui est très connue. Elle est très très bien faite d'ailleurs. Et on va continuer donc notre épisode numéro 2. On avait laissé Marcus euh, dans l'épisode 1. On avait excusez-moi arrêté au moment où euh, le fils euh, qui est un drogué vient et euh, veut de l'argent. Et demande de l'argent à son père qui est âgé. Dont Marcus l'androïde, s'occupe. Et on en était resté là. Donc on va voir ce que cela nous réserve. En espérant que ça vous plaira, en tout cas moi j'adore personnellement ce jeu du fait qu'on ait plusieurs choix, qu'il y ait plusieurs fins différentes. Tout ça c'est vraiment super, ne parlons même pas des graphiques. C'est vraiment une bombe, voilà, il n'y a pas d'autres mots. Allez, on y go. Attendez. Avant de me poser des questions. Ah, vous continuer Peut-être peut qu'on devrait laisser les choses comme elles sont. À votre guise. Bah oui, à ma guise. Tu es mon cyborg. Donc si je te dis de continuer la partie, tu la continues. Mais c'est quoi ce truc non, En fait, c'est très sympa. Quand vous allez lancer le jeu, elle va vous poser des questions pour savoir quel style d'android, comme je vous ai dit, vous aimeriez. Donc c'est elle. Moi, je l'avais libérée. Et euh, donc là, bah, c'est cool. On me la remet. Peut-être qu'on me reproposera de la, de la relibérer. Je ne sais pas pourquoi elle ne voulait pas que je continue ma partie qu'on devrait laisser les choses comme ça. Tu es spéciale, mademoiselle. Normalement, tu devrais être contente que je continue la partie de façon à te libérer peut-être à nouveau ou peut-être pas, je ne sais pas. Donc, en bas, on a le... Comme on le voit à l'écran, vous avez le loading. En bas, à chaque fois, vous avez le temps de téléchargement de votre jeu. Donc, on est parti. On est le 5 novembre 2038. Alors, j'espère que ça vient bien sauvegardé au bon moment. Hein. Donc, on est de retour à le conciliateur. Trouver le lieutenant Anderson. Alors, ici on a Derek Mayer, c'est pas le bon. Ok. Ici. Hop, hop, hop, hop, hop. Je suis un peu trop loin, peut-être. Alors, on va scanner. Ah, je les vois pas, donc il veut pas que je les scanne. On va scanner le barman. Voilà. Alors, c'est Jimmy Pert Peterson, donc c'est pas lui. Il faut que je vois les visages pour pouvoir scanner. Edward Dempsey, c'est pas lui Jonas Graham, c'est pas lui. Bah ben, il nous en reste qu'un. C'est ce que je pensais. Ah mais on a le chinois derrière maintenant. Kimi Wan, c'est pas lui. Il nous en reste qu'un, hein. on, on, on va être honnête, on va se mettre à côté pour pouvoir voir le visage. Hop. Voilà, c'est lui qu'on recherche, le lieutenant Hanks Anderson, né le 6 septembre 85, lieutenant de police quasi du judiciaire vierge, vaut mieux pour lui. Quoique, quoique, quoique, quoique. Alors, se présenter. Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis un produit envoyé par Cyberlife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous croyez sans doute un père dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans 5 cinquième Qu'est-ce que tu veux On vous a confié une affaire au début un de soirée. Un, un homicide impliquant un produit de Cyberlife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistants. Surtout pas un connard en plastique comme toi, alors sois gentil, petit homo. parte toi en vitesse. Écoutez, je pense que vous devriez arriver de boire et venir avec moi. Ça nous incitera les pas choses à tous les deux. Je regrette que non, mais je, je suis obligé d'insister. Mais les Mais instructions précises, précises, précises que je vois dans sa compagnie. Les instructions, tu sais, tu veux être médaille. Non. Où ça <rire> Laisse tomber. On va lui offrir un verre, hein, parce qu'il est tendu. Hein. Je vous en prends pour la route. Tandis que vous. Baron, la même chose, s'il vous plaît. T'as vu ça, Jim Les de la technologie. C'est moi. Vous entrez entre en compli avec mes instructions, maintenant. Tu parles pas, tu touches à rien, et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord Compris. Salut, Ang. On commençait à croire que t'allais pas pointer. C'était pas grave, ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça, on a un androïde, hein C'est très drôle, Dis-moi ce qui s'est passé, ici. On voyait nous a un premier 20 heures pour le capire de payer plus son Il depuis quelques mois, alors il est à chez lui pour un petit passé. C'est là qu'il a découvert le corps. Et encore pire avant que vous me Alors on a des indices. Je parlerai pas beaucoup dans cette vidéo pour vous laisser apprécier. J'ai pas mal expliqué dans l'épisode 1. Donc on va faire le, le, le gameplay tout simplement. Je vais regarder les indices, etc. etc. et je vous laisse apprécier le jeu. Oh, la victime Apparemment, il a un casier pour vol et boîte de fait grave. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Il restait enfermé la plupart du temps, il ne presque jamais. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu. La nuit, ça aurait dû attendre demain matin. À ah, vu des, ça doit bien faire trois semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici. Probablement l'arbre du clé. Il y a des signes d'effraction Non. D'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait, son androïde Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il y en avait un, mais il n'était pas là d'en arriver. Veux... Faut que arrive j'aille prendre l'air. Fais comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi. Ok donc on a, on a écouté le briefing. Alors, peut-être se mettre en face. Je fais une analyse du sang. Je peux scanner les échantillons en temps réel. Désolé, j'aurais dû vous prévenir. Ok, Mais évite de te fourrer des preuves dans la bouche, d'accord Compris. Putain de chien, j'ai Alors, analyse d'ADN à Carlos, ok Vache, 28 coups de couteau quand même il a pris, hein oui, monsieur. Il est mort il y a 19 jours. Ils n'avaient pas décomposé un petit peu, là Alors, on passe à la fameuse reconstitution. Alors, il est parti de derrière le mur là. On peut voir qu'il y a une silhouette devant lui. J'ai raté un indice, il y a un truc par là. Ici. Alors, il venait de la cuisine. OK. Donc il venait de la cuisine. Alors, apparemment il y avait un autre homme face à lui. Changez l'angle de la caméra. Qui, qui avait un couteau donc à la main. Il l'a poignardé. Il a rampé jusqu'au mur. Il est tombé. Et là, on voit les 28 coups de couteau. Ok. Il a été poignardé 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Par là. Eh hey Mike, t'as fini de prendre des échantillons Ouais, c'est fait. Donc on est à trois preuves sur dix, le sexe avec les androïdes c'est mieux désolé mesdames mais la plastique c'est vraiment fantastique wow c'est bas ça votre androïde vous espionne-t-il bon je vais pas tout lire je vous laisse euh, vous mettrez sur pause si vous voulez lire Alors, la reconstitution. Le déviant a pris le couteau. Mais oui, mais l'autre lui tapait dessus en même temps. Donc... Euh... Hop, alors. Apparemment, euh, la victime avait une batte de baseball dans les mains. Et sur un homme Scanner. le déviant a été attaqué choc émotionnel alors il le frappe ça n'a pas l'air d'être la première fois à sa réaction ben là il se défend il voit le couteau le déviant prend le couteau ah, c'est la légitime défense ça, cette affaire là c'est enfin, un rapport au lieutenant Anderson. Non mais j'ai pas fini mes preuves. Euh... Était fermé, fermé de l'intérieur, le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chose le 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non, ce type de sol conservera les traces. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Donc, le déviant n'est pas parti par là. Mais on dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose de bizarre dans la salle de bain. Elle est où? En face, on a la cuisine. toutes nos preuves. Il euh... bon, n'y a pas autre chose. On va aller faire notre rapport. Passé. Ah ouais. Raconte, je suis tout oui. Tout a commencé. Dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte, mais il reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que, que la victime a attaqué le ça collerait avec ton Continue. L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde essayait de se défendre, c'est ça. Mais il s'est passé quoi après La victime s'est enfuie dans... Il s'évapore au bout de quelques heures et devient difficile à accueillir. Mais c'est pareil que toi, tu veux encore le voir, hein Exact. Ok, donc il faut qu'on trouve du sang bleu. On s'en va vers la cuisine. Hein. Fouillez le grenier. Excusez-moi, il y a un avion qui passe. Il aurait pu rien dire. Hein. Il aurait pu rien dire. Alors, on l'a complété qu'à 75%. Ça ne fait pas beaucoup. Il y a... Euh... Bon, de toute façon, quoi qu'il a dérive à la fin, il, il le dénonce. Mais, quand on prend l'arbre, vous voyez, 75% complété. Donc on pourrait le, le rejouer euh, au bar en faisant deux autres possibilités qu'on débloquerait. Euh, ensuite, il y avait autre chose à examiner apparemment dans la salle de bain. Il y avait autre chose aussi dans la, apparemment, peut-être dans le lavabo, je ne sais pas, qui aurait débloqué cette ligne-là. Ah non, il y a deux fins en fait. Euh, et Connor c'est ce qui est arrivé. Donc on n'a pas débloqué euh, ici un verrou. Et voilà, il y aurait trois. On pourrait le rejouer trois fois pour avoir les deux fins disponibles possibles. Bon, on va continuer. Alors, on se retrouve avec Cara et Alice. Hein. Désolé pour les bruits d'avion, hein. mais il fait tellement chaud que j'ai la fenêtre ouverte. Le dîner est prêt. Ouais, ouais, Alors, apportez le repas. J'ai fait ce que j'ai pu allumer la lumière. Servir Alice et Todd. Alors, regarde ici! Regarde ici! Regarde ici tout de suite! Tu restes ici. Bouge sur toi, je t'avoue encore plus que la dernière fois. Et donc, en fait, c'était bien lui qui l'avait tapé. Hein. Il n'allait pas passer sous une voiture comme il la raconte, on s'en doutait un peu. Hein. La drogue était toi toi Samuse, calme défoncé <rire> je peux bouger s'il vous plaît non je crois pas va bouger protéger à nice. Oh allez vite les touches hein J'ai eu un coup de chaud là Alors là, pareil, si on regarde, il y a une, deux, trois, quatre, cinq fins possibles pour cet épisode qui va impacter après sur la suite de l'histoire. Donc, si on regarde un petit peu l'arbre qui est énorme par contre. Hein. Donc ici, ici, on a un choix. Alors je l'ai fait là parce que dans la première partie, comme je vous l'avais dit, je ne vais pas faire les mêmes choses. Donc. Dans la première partie, je n'avais pas bougé, donc je n'avais pas brisé le mur où on vous dit de ne pas bouger. Donc là, je l'ai brisé, ce qui fait que ça m'a amené sur cet arbre-là, où je devienne déviante. Donc je suis montée à l'étage, il y avait autre, deux autres possibilités, après en haut, trois. Ensuite... Euh j'ai pris l'arme, bon, Enfin, on a vu, et il y a tout ça encore qu'on pourrait faire en revenant l'épisode, en changeant euh, les actes et les réponses qu'on donne. Donc, il y a 7, 7 ou 8 possibilités de fin différentes. Donc, selon ce qu'on qu va euh, faire comme acte ici dans l'arbre, ben, votre fin elle est différente. Donc, vous pouvez rejouer l'épisode et euh, effectivement euh, ben, choisir une autre chose à faire et vous n'aurez automatiquement pas le même arbre. Donc c'est ça qui est intéressant, vous, pouvez, vous allez pouvoir refaire le jeu plusieurs fois, mais ça je vous l'avais déjà dit. On va continuer, je pense qu'on va être avec Marcus et on en restera après Marcus, comme la dernière fois pour l'épisode 1. Donc on va continuer, mais je pense qu'on va être avec Marcus. Voilà, on est avec Marcus. 5 novembre 2038. La soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Chaque fois que je me rends à l'une je me demande « Mais qu'est-ce que je fais là, mon sang ?»« Je déteste les cocktails et tous ces cloportes qui les fréquentent. » Mais c'est l'occasion de, de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Bla bla bla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée va dessécher la gorge. Un scotch sans glace glace comme, comme d'habitude. Absolument. Très bien, mais vous savez ce qu'ont dit le médecin. Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable. Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. Tu avais laissé l'atelier allumé Non, non, je, je suis, suis sûr, sûr que, que non. non. Ah bah la police. Ici l'androïde de Carmen Fad au 8941 avenue de Lafayette. Nous, nous venons demandons de rentrer, rentrer et la lumière est allumée. Est allumée. Il, y Il y a, a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un avec... véhicule. Allons jeter un coup d'œil. Léo! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu refuses Faut de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est là ce que les gens les peuvent payer pour ces merdes. Ne <rire> touche <te rire> pas à ça. Écoute, je finirai par être à l'ordre au tard, de toute façon. Considère ça comme un avance sur mon héritage. Marius, fais-le Allez, sort le site! je fais le contraire de ce que j'ai fait la première fois Personne De dire qui tu es J'avais pas du tout juste cette fin-là. J'avais vu la deuxième. Donc, ça avait gardé en mémoire. Donc, au lieu d'obéir à Karl, j'avais poussé Léo. Euh, j'avais blessé Léo. La police était arrivée. La police a pris Marcus pour l'agresseur. Mais j'avais pu m'échapper. Et le petit papy n'était pas mort. Or, là, c'est différent. C'est différent. Là, ce coup-ci, le papy est mort. Et puis, moi, me tire dessus. Est-ce que ça a des conséquences Je sais pas. On va continuer Allez, encore un petit coup. On se retrouve avec le policier. Il s'est passé quoi Tu prends le couteau. Combien de temps tu restes, mon encore À, à table On peut toujours essayer de le tabasser. Bah ben, c'est vrai, quoi. Il est pas humain. Les androïdes ne ressemblent pas à la douleur. Vous ne feriez que l'endrocher. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les défiants ont aussi tendance à se détruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors, Qu qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Je, Je pourrais essayer de le <rire> Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé <rire> Obtenir les aveux. Ouais, il a été bien martyrisé. C'est euh, 16 ans de brûlure de cigarettes sur les bras. C'est un, un modèle HK400 Android ménager. Atteindre le niveau de stress optimal pour obtenir des aveux. Ok. Je m'appelle Tonor. Et toi, dis-moi. Quel est ton nom comme... Trop bas. Faut que je l'agresse en fait. Je, je détecte une instabilité, instabilité dans ton programme. programme. Elle, elle peut me causer une émotion, émotion désagréable. Comme, comme elle la peur chez les humains. humains. parler depuis qu'on t'a arrêté. Si tu ne coopères pas, ils emploieront ma force. C'est ce que tu veux. Ouais. Trop bas encore le stress. Si tu refuses que te te parler, je vais devoir sonder ta mémoire. Non S'il te plaît, ne fais pas ça il en Non. Je pense que tu es très gourou. Ils savent que ton maître t'a maltraité. traité. Merde, faut que je stresse. C'est pas ta faute. Hein. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas J'ai été programmé pour craquer les défiants comme toi. Je n'étais qu'un qu'accompli un ICIO. Faut que je stresse pas être je compatissant. Alors parle-moi. Je, je peux pas. Choisir l'approche. 28 huit coups de couteau. Tu te mets vraiment à ce qu'il y passe, hein As-tu ressenti de la colère De la haine Il se quitte de son sang Un hein, pleurant de ta clémence Mais tu l'as poignardé Encore Et encore Et encore S'il te plaît je... je sais que tu l'as tué Pourquoi ne pas l'as S'il te plaît, arrête ouais. Dis simplement, je que... l'ai tué c'est si -ce difficile que ça! Tu es Dieu! Allez, Dieu! Il me torturait tous les jours. Je faisais tout ce qu'il me disait, mais. Il trouvait toujours quelque chose à redire. Et puis un jour, il a pris une balle et il s'est mis à me frapper. Pour la, la première, première fois, j'ai ressenti. la peur. peur. J'ai eu peur qu'il me détruise. J'ai eu peur de mourir. Alors. j'ai voulu le, le couteau et je me l'ai dans l'estomac. Alors je les poignardais encore, et encore, jusqu'à ce qu'ils Statuette, à grenier, déclencheur. La sculpture dans la salle de bain, c'est Qu -ce pour qui la tête Qu'est-ce qu'elle représente C'est une vente. Une vente pour que je se sauver. Depuis quand ressens-tu des émotions Avant, il y avait l'habitude de battre et je ne disais rien.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 Je me suis caché Donc, on a 3 quatre fins possibles pour cet épisode-là. Nous, bon, on a cette fin-là. Fin je ne vous cache pas que dans ma partie, j'ai eu la même. Voilà, donc il euh, y a 4 fins euh, possibles. Pourtant, je n'ai pas mis les mêmes réponses que ce que j'avais fait euh, la première fois. Donc... On aurait pu euh, alors, analyser le niveau de stress, analyser les blessures. Il y aurait eu autre chose à faire hein, au niveau de l'analyse de l'androïde hein, qu'on n'a pas fait, qui aurait bon, quand même amené à choisir une approche. Et au niveau de l'approche, j'ai choisi faire pression. Mais il disait pourtant de le stresser pour pouvoir obtenir des aveux. Donc, je ne sais pas, j'ai fait pression. Apparemment, il y a possibilité de faire trois autres choses hein, qui déboucheraient sur quatre autres, trois autres possibilités. La quatrième, on l'a fait, continuer de faire pression qui aurait débloqué une autre encore possibilité. Nous, on a choisi que ouais, ça fait que l'androïde a avoué. Ensuite, euh, l'android commence à s'auto-détruire. Donc là, si on avait eu l'autre possibilité, peut-être qu'il n'aurait se... qu pas commencé à s'auto-détruire. Si j'étais pas intervenu, je n'aurais peut-être pas mouru. Voilà. Et ici, en bas, pareil. Hein, euh... Enfin Là, après, c'est au niveau de l'arbre. Pareil, on pourrait rejouer l'épisode, faire les choses différemment. Il y a tellement de possibilités, comme vous le voyez, que a... vous pouvez recommencer le jeu énormément de fois. Mais sur ce, on va en rester là, sur cet épisode numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Moi, je n'ai jamais envie de m'arrêter quand je joue ce jeu. C'est impressionnant. Je suis tellement prise dans l'histoire et c'est tellement bien fait que je n'ai pas envie d'arrêter. Mais bon, il faut une fin à tout. Donc, on se retrouve... on retrouvera très vite sur YouTube, donc en vidéo, pas en live. Je ne peux pas avec ce jeu faire en live, je vous l'ai déjà dit. Donc, au début de la vidéo... Euh, je vous ai mis le trailer Où vous voyez à peu près tous les personnages Et tout ce qui va un petit peu se passer Je dis bien un tout petit peu hein. Ils n'ont pas tout donné comme info dans le trailer Mais vous allez voir que ce n'est pas si mou que ça comme jeu L'importance de scanner De bien faire attention à ce qu'on nous dit de faire Allez à l'encontre, ce qui va entraîner euh, des choses, euh, alors que si vous ne le faites pas, ça, bah, ça entraînera d'autres choses. Tous ces, ces choix multiples, c'est super intéressant. Les graphismes sont magnifiques, je vous le redis. Donc, Dans la bande-annonce, le trailer, par contre, que je vous ai mis au début, je n'ai pas trouvé de trailer pour PC. D'accord Or, le jeu est disponible, je vous le redis, sur PC au niveau de Steam et il est aussi sur Epic, il n'y a pas de problème, mais euh, voilà, j'ai pas trouvé la bande annonce du trailer pour PC, donc je vous ai mis celui de la PS4, mais ne vous inquiétez pas, il est dispo sur PC, je joue sur PC, je vous le redis, je suis sur PC euh, et... Mais je joue à la manette, voilà, tout simplement. Donc, euh, je n'ai pas de PS4, enfin, mon fils en a une, mais moi, je n'en ai pas. Donc, ne vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas de PS4, vous pouvez y jouer sur PC, s'il vous plaît. En attendant, on se retrouvera pour l'épisode 3 très prochainement. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzout, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur D3 Become Human. Bye bye